Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Il s'agit ici de ce guépard blessé, mais on ne sait pas euh, exactement son histoire. Comment ce guépard a été blessé et pourquoi? Et pour quelle raison? On va découvrir ensemble, d'après cette histoire de la série Histoire de la gazelle Shahrazad. Shahrazad. Le guépard blessé. Regardez. Regardez. Le guépard blessé. Série Histoire de la gazelle Shahrazed présente. Le guépard blessé. Série Histoire de la gazelle Shahrazad présente pour vous. Le guépard blessé. Voici le lion et la hyène. La hyène, c'est une hyène. Un matin, les gardes de la forêt trouvèrent un guépard blessé et inconscient près de leur forêt. Ils le rentre à l'intérieur chez le roi Lion pour voir son gars. Il fâché dit. Je connais très bien ce guépard. Je connais très bien. Je connais très bien ce guépard. Il est venu nous espionner et transmettre nos secrets au roi de leur forêt. « Il faut le tuer immédiatement. »« Je connais très bien ce qui part. Il est venu nous espionner et transmettre nos secrets rois de leur forêt. »« Il faut le tuer immédiatement. » Le chameau dit. « Oh non. Non. Il faut plutôt le soigner. » Il faut plutôt le soigner pour savoir la vérité. Nous avons récolté beaucoup de pertes à cause des soupçons de cette hyène. Non, non, il faut plutôt le soigner pour savoir la vérité. Nous avons récolté beaucoup de pertes à cause des soupçons de cette hyène. L'hyène répondit, nous devons tuer ce guépard. Immédiatement. Nous devons tuer ce guépard. Immédiatement. Sinon, vous le regretterez. Nous devons tuer ce guépard. Immédiatement. Immédiatement. Tout de suite. Sinon, vous le regretterez. Je veux dire cela. Nous devons quoi tuer ce guépard, immédiatement. Voici le lion, le chameau, la hyène, et voici le malheureux. Regardez mes chers élèves. Ce guépard est blessé. La hyène dit, il faut tuer ce guépard. C'est un espion du roi de la forêt. Le chameau dit non, il ne faut pas le tuer, il faut tout simplement le soigner. La plupart des animaux étaient de l'avis du chameau et y tenaient. Quand le guépard se réveilla, il était très très content. Il dit au lion, le roi de notre forêt m'a chargé de vous transmettre un message très important sur ma route. En allant rapidement vers vous, un chasseur m'a tiré dessus et m'a touché au pieds. Et malgré tout, j'ai continué. Ma route pour vous annonçait la bonne nouvelle. Mais je suis tombé tout près de chez vous comme j'ai souhaité vivre jusqu'à vous annoncer cela. Le roi de notre forêt m'a chargé de vous transmettre un message très important. Alors, sur ma route, en allant rapidement vers vous, un chasseur m'a tiré dessus et m'a touché au pied. Et malgré tout, j'ai continué ma route pour vous annoncer la bonne nouvelle. Mais je suis tombé tout près de chez vous, comme j'ai souhaité vivre jusqu'à vous annoncer cela. Il y a une réplique. De quelle hein? De quelle bonne nouvelle tu parles, toi Alors que vous euh, nous interdisez les eaux de votre mare et que vous nous obligez à boire tout du même puits. De quelle bonne nouvelle tu parles, toi hein, Dis-moi, hein, alors que vous, hein, vous euh, toi et le, euh, votre... Euh, ton, ton roi. Et alors que vous nous interdisez les eaux de votre mare et que vous nous obligez à boire tout de même, puis le tigre, le guépard blessé, allons au roi. La bonne nouvelle, mais la haine se moque de lui. Voici la haine, le lion. Et le guépard, blessé, le lion ordonna à Aline de se taire, sinon il le prisonnerait. Puis il demanda au guépard quelle était la bonne nouvelle qu'il apportait. Le guépard lui dit, notre roi a décidé que vous veniez boire de notre mar et en plus vous faire passer les eaux à travers des canaux que nous creuserons ensemble. Avec le temps, nous nous et nos forêts deviendront une grande, une grande forêt. Notre roi,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 Le lion et tous les animaux étaient très, très contents. Lien cria, c'est un complot, c'est un complot, c'est un mensonge. Il convoite nos arbres fruitiers que nous possédons et qui n'ont pas. Il faut absolument les combattre, il faut absolument les combattre. C'est un complot, c'est un mensonge, ils convoitent, ils envient nos arbres fruitiers que nous possédons et qui n'ont pas. Il faut absolument les combattre, les combattre. Alors, voici le guépard, annonce au roi la bonne nouvelle, il s'agit d'unir leur forêt, et bien sûr, ils ont une récompense. Partageons ensemble les eaux, et passez à travers les canaux, mais la haine, oh la méchante haine, soupçonne toujours le guépard, dit que c'est un complot, c'est un menteur. Est-ce que c'est vrai que c'est un menteur le guépard blessé Contrarié le lion des aliens, n'es-tu pas fatigué de ces balais vernis et de ses mauvaises pensées Tu doutes de tout ce qui t'entoure Ça suffit, ça suffit nous avons perdu beaucoup à cause de ces soupçons. Arrêtez cette hyène et mettez-la en présent. Contrarié, le lion dit à l'hyène. N'es-tu pas fatigué de ces balivernes, balivernes, et de ces mauvaises pensées? Tu doutes de tout ce qui t'entoure? Ça suffit. Nous avons perdu beaucoup à cause de ces soupçons. « Arrêtez cette hyène et mettez-la en prison !» Ensuite, il remercia le guépard et lui apprit que le long de demain, il enverrait un grand convoi qui apporterait des fruits et des cadeaux à son roi et qu'il viendrait lui-même lui rendre visite pour signer un compromis de réconciliation et d'union entre eux. Et effectivement, la joie remplit le cœur des habitants des deux forêts qui s'étaient unis et l'un des rois abdiqua au bénéfice de l'autre et ordonna la libération de Lyin pour lui permettre de vivre ce bonheur avec eux. La femme du roi de la forêt en souriant. Quelle belle histoire Quelle belle histoire alors le lion ordonne aux gardes de capturer, d'arrêter l'alien et mettre à, à la prison et remercie son, remercie son ami quelque part blessé par cette belle nouvelle. Voilà. La gazelle Rime répondit, « Elle n'est pas plus belle que l'histoire du médecin du lion. » L'épouse du roi de la forêt dit, « Et quelle est cette histoire ?» Rime répondit, « Le soleil s'est levé, le levé, je ne pourrai te la raconter que le soir. » L'épouse du lion sourit et dit, « Je ne vois pas d'inconvénient. Nous attendrons le soir. Puis elle informa Rime que sa santé s'améliorerait et qu'elle pouvait se déplacer. Rime était très heureuse de cette nouvelle, ainsi que le lion qui lui dit, après l'histoire de demain, tu retourneras chez toi dans ta forêt. Je te déposerai moi-même. Très heureuse commence commença à préparer son retour auquel elle avait tant rêvé. Alors, c'est tout pour le moment, mes chers élèves. À très bientôt. Je vais vous raconter une autre, une autre, une autre histoire aussi belle que celle-ci. À très bientôt.